C'est bon là le micro Bonjour, je m'appelle Guillaume Panetier, je suis diplômé de la filière journalisme de l'ISCP à Toulouse et je suis aujourd'hui journaliste social média pour le groupe TF1. Je travaille notamment sur les réseaux sociaux de TF1 Info et de LCI. Allez, tout de suite, c'est parti pour parole d'alumni alors concrètement, je suis en charge des réseaux sociaux de l'information du groupe TF1, euh, c'est-à-dire que je m'occupe de la partie TF1 Info, notre nouvelle plateforme digitale, mais également euh, la chaîne de l'info LCI, et euh, je relaye les articles qui sont euh, postés par euh, l'équipe du web. Euh, nous pensons des vidéos euh, spécifiquement pensées euh, pour euh, le digital, Instagram, Twitter, etc. Et euh, nous sommes en charge aussi de faire la promotion euh, de nos antennes. Ça passe eh bien par des visuels, mais également euh, de tweeter les meilleurs moments de nos antennes. Alors, j'ai trouvé cet emploi un peu par hasard. J'ai réalisé mon stage de fin d'études à la matinale LCI tous les matins. Pendant six mois, je me suis levé à 3h du matin pour eh m'occuper des réseaux sociaux de l'émission, accueillir l'invité politique à 8h30. Et puis, euh, par la suite, j'ai réalisé plusieurs piges. J'ai travaillé pour CNews, BFM TV et LCI. Et euh, j'ai travaillé également en pige pour euh, les réseaux sociaux de l'information du groupe TF1. Il se trouve qu'il y a eh bien la présidentielle, mais également le lancement de la nouvelle plateforme du groupe TF1 Info et c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat. Alors mon meilleur souvenir à CPA je pense que cela va être le tour immédiat on est de suite en immersion au cœur eh bien, des entreprises, du monde de la communication et du journalisme on est par petits groupe de camarades et très vite ça crée des liens dès la première année on est de suite dans le bain et c'est vraiment euh, trop bien parce qu'on découvre euh, les différentes productions que l'on peut réaliser euh, tout au long de ces trois années à CPA et il y a aussi quelqu'un qui me manque, c'est bien évidemment la mascotte de l'ISCPA, c'est toi rookie. Non, plus sérieusement, c'est les cours avec Cécile Varin et Pierre Vincenot ici à Toulouse. Alors les conseils pour vous les jeunes lycéens, foncez, le journalisme c'est le meilleur métier du monde, soyez passionnés, allez de l'avant, n'ayez pas peur et relevez-vous des échecs. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire démarquer auprès des autres candidats et des recruteurs. Et ici à l'ISCPA, on travaille à la fois sur de la télé, sur du web, de la radio, tout cet univers multimédia et en plus on a de vrais professionnels qui nous accompagnent eh bien, dans le métier du journalisme et de la communication.